Wesh D'habitude je vous parle sans bonnet, mais genre j'explique des trucs, personne ne comprend rien. Ah Abateur Et quand il s'agit de monnaie libre, c'est très compliqué parce que chacun a son interprétation des choses en fait. Chacun a sa vision sur ce que c'est et ce que ça représente pour lui. Du coup je vais laisser la parole aux membres eux-mêmes de la june qui perçoivent donc un revenu universel. Et surtout reste jusqu'à la fin parce qu'il y a un événement que je vais te proposer qui va peut-être t'intéresser. Bah, salut c'est Stéphane. Bah bonjour, moi c'est Jéranie Aubry. Alors moi c'est Hugo Tronso. Moi je m'appelle Squeak. Je m'appelle Eloïse. Donc moi je suis Atilax. Voilà, moi c'est Pi, de Toulouse. Et moi c'est Poca de Paris, de Blois maintenant. Moi je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, je suis éducatrice, j'ai un merveilleux petit garçon qui va avoir 8 ans. Et je viens de Belgique. Voilà, je suis Daniel, une transitionneuse atterrée. <rire> Avérée. <Affairée. rire> Surtout, je m'appelle Anne Amblesse. Moi c'est donc Adrien, euh, alors je suis ingénieur du son en musique, spécialisé en musique. Je m'appelle Fred. Euh, c'est combien de temps pour me présenter C'est à la fois très simple et très compliqué. Symétrie spatiale et temporelle, unité de mesure et euh, dividende universel. mais laisse tomber, on les a perdus. La monnaie libre pour moi, c'est une utopie sociale en marche. C'est une utopie vivante. C'est une expérimentation euh, magnifique, c'est à la base une intuition euh, assez géniale. Issue d'un bouquin qui s'appelle La théorie relative de la monnaie, qui a été écrit en 2010, qui établit les règles de création monétaire qu'on doit adopter pour que la monnaie n'introduise pas d'inégalité entre les êtres humains. C'est euh, se poser la question du euh, qu'est-ce que doit être une monnaie pour éviter ces deux problèmes. Qu'il n'y ait pas de privilégié en fait, qu'il n'y ait pas une petite minorité à pouvoir choisir euh, qui crée l'argent et à qui et non plus ne pas euh, léser les nouveaux arrivants, en fait. Que euh, les premiers arrivants euh, ne n'aient pas euh, le monopole sur cette monnaie-là, et que bah, les nouveaux arrivants puissent aussi en profiter, euh, comme tout le monde, à égalité. C'est-à-dire que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est plus petit. La possibilité okay. d'éradiquer de, de, ce pouvoir financier qui a la main sur nos vies, et qui est, enfin, à mon sens, inacceptable. Avoir une monnaie qui est plus humaine, et qui n'est pas un instrument de domination, mais un, un outil d'échange. Pour moi, la monnaie libre, c'est juste un okay. un projet de société. Carrément, c'est un projet de société. Un peu comme une, finalement, comme une coopérative, en fait. Hein. C'est une coopérative. à quelque chose qui a, euh, qui va donner de l'élan, euh, une évolution. Surtout qu'elle remet l'humain au centre. Le plus beau moyen d'émancipation humain qui puisse exister euh, dans son concept et sa réalisation. Elle crée un avenir radio, c'est dans sa programmation même, c'est dans son ADN. Waouh, enfin une monnaie humaniste en fait. Un cocktail détonnant qui peut vraiment changer les choses et, et on n'a pas besoin d'attendre de que quelque chose se casse la gueule pour que ça démarre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Sachez que toutes ces interviews réalisées par Atilax sont disponibles sur la chaîne Ma Monnaie Libre. Je mets le lien dans la description. Et le 20 février 2019, il y aura Pi, donc le gars avec la casquette orange, qui viendra faire une petite présentation sur comment la monnaie libre a changé sa vie depuis qu'il y est inscrit. C'est très drôle, euh, je vous conseille de venir. Et en plus, c'est l'occasion de rencontrer tous ces gens et potentiellement de devenir membre de la June et donc percevoir le revenu universel. Il y aura un événement Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire. Je mets le lien dans la description. Allez viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao <musique>